Et eh bien salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien on attend tous Call of Duty Modern Warfare 2 évidemment Modern Warfare 2 de 2022 bien évidemment et euh, comme vous le savez on a eu une session bêta absolument formidable j'espère pour ceux qui ont pu euh, y jouer bah, J'espère vraiment que vous avez, pu, euh, voilà, que vous avez eu l'opportunité de jouer à cette bêta que vous avez testé et puis sinon vous avez vu plein de petites vidéos Alors voilà les amis aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo on est toujours euh, en bêta Mais je me suis dit je vais vous tourner euh, cette petite vidéo Tranquillement voilà en, en, en live hein, Finalement euh, pour un petit peu discuter Pour un petit peu jouer s'amuser Et pour vous la sortir surtout euh, Durant le mois d'octobre euh, alors que la bêta N'est plus accessible voilà de sorte à ce que ça fasse euh, un petit peu patienter Tout le monde Et vous allez voir mon niveau Ah pardon je t'avais pas vu Vous allez voir mon niveau absolument légendaire bien évidemment Alors je joue avec une petite classe tranquille hein, euh, La M4 euh, voilà Rien de bien folichon euh, Avec quelques petits accessoires qui fonctionnent plutôt pas mal On est sur la map hôtel Je sais plus comment elle s'appelle exactement Mais voilà, cette vidéo voilà, a pour but un petit peu De, bah, de faire patienter tout le monde euh, Parce que, ben bah, voilà, euh, je suis en train de me rendre compte que Jusqu'au 19 octobre Non, jusqu'à fin octobre On n'aura pas encore accès au jeu Donc c'est absolument phénoménal En fait, au moment où la vidéo là sortira Ça fera déjà bonnement deux semaines Que je suis triste de plus pouvoir jouer au jeu absolument formidable le jeu est vraiment est vraiment sympa euh, j'aimerais bien en parler mais en même temps il faut se concentrer il y a quelqu'un derrière moi là je regarde bien ça fait plaisir bon on va un petit peu jouer domination on les domine en hein, toute façon est-ce que il est y a des gens des fois ça peut être sympa en vrai là je panique ça y est je panique j'ai pas envie de faire de la merde Change d'arme. Ok, il a personne. Ok, il a personne. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. On a le petit drone. Ouais, vraiment, ce jeu, Modern Warfare 2, c'est vraiment une bêta. Et pour une bêta, c'est ça qui me fume. C'est que tout est relativement parfait. Alors, il y a toujours des problèmes. C'est-à-dire que le jeu crash assez souvent. Euh, mais vous voyez, le jeu est fluide. Le gameplay est relativement bon. Je suis pas dégueu, <rire> voilà. Après, c'est c'est encore vite dit. Mais c'est une bêta, c'est ça ce qui me fume en fait. Il y a des jeux. Hop là, ça c'est beau ça. Ça c'est beau ça. Il y a des jeux. Ah dommage, dommage parce que c'était pas mal. Il y a des jeux qui sont pas en bêta. Je vais pas cracher sur Battlefield. Mais il y a des jeux qui sont pas en bêta et qui sont qui sont pas jouables et qui sont full bugué quoi. Et ça me termine de, de me dire que ça c'est une bêta. Oh je suis nul Ça me termine de me dire que ça c'est une bêta et que euh, en l'état ben c'est juste parfait quoi Il y a 4 maps seulement jouables Et je m'en lasse pas encore Alors que vraiment je fais que de jouer hein, les gars ça fait des heures et des heures que je joue je joue Je suis niveau euh, Bon je suis pas non plus grand niveau Je suis niveau quoi 26 Donc c'est pas grand chose encore pour le moment J'ai bien l'ambition d'aller plus loin Je me suis fait mon petit niveau voilà tranquillement mais Derrière moi, derrière moi, derrière moi. Bon, de toute façon, voilà. Euh, bref, voilà, je veux dire, il euh, y a que 4 maps et les maps sont déjà relativement bonnes, quoi. Genre, c'est pas, pas dégueu, quoi. Et ça, voilà, Call of c'est critiquable, hein. C'est tellement critiquable, Call of. Et voilà, j'ai toujours euh, critiqué quand même les derniers Call of. Euh, et, et là, j'ai du mal à le critiquer. Et je trouve c'est juste génial en fait. C'est absolument génial. Ça me fait kiffer, ça me fait kiffer parce que je sais que je vais geeker de ouf. Alors je vais geeker jusqu'à m'en dégoûter, à mon avis, ça c'est clair. Euh, mais on va voir à quel point. Hein. Si le jeu va me dégoûter un jour ou pas, moi j'ai hâte. Bon là je commence vraiment à faire de la merde, on va peut-être changer un petit peu de classe. Je vais prendre la classe par défaut avec la Hurricane. Cette, euh, ce fusil d'assaut, cette mitraillette, la Hurricane, c'est une arme mais vraiment géniale. En plus on a silence de mort, on a tout, c'est plutôt pas mal. Euh, pas mal de balles dans le chargeur et puis la stabilité de l'arme elle est vraiment, vraiment lourde. Regardez. Il y a presque zéro recul. Il y a presque zéro recul. Assistance. Donc, euh, ouais, je sais plus. Je me suis perdu dans mes propos, les gars. Je me suis absolument perdu dans les propos. Mais vraiment, voilà, c'est que du kiff. On va se détendre quand même un petit peu. Merci beaucoup. Les ah oui, voilà. Il y a, je trouve qu'ils ont innové sans, sans innover. C'est ça ce qui est. C'est ça ce qui est assez phénoménal, c'est que ça reste un call-off. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment pris que le bon de tous les anciens Call of Ils ont quand même retiré quelques trucs mauvais mais il y a toujours quelques défauts Par exemple les bruits de pas qui sont trop forts tout ça Enfin voilà c'est des détails les gars euh, Je suis parfaitement d'accord Mais voilà le fait d'avoir ajouté un mode de jeu à la troisième personne également Ils ont ajouté ça on va faire ça après euh, Voilà un mode de jeu à la troisième personne c'est genre pas original Parce qu'il y a plein de jeux qui le font mais Call of ne l'a jamais fait Et sauf qu'ils l'ont bien fait <rire> Ils l'ont très bien fait, et je trouve ça ultra fun, alors que je suis un joueur FPS, j'aime pas les... Je suis pas des... friand des... Des, des jeux à la troisième personne. Bah pourtant les gars, pour un jeu FPS comme ça, ils l'ont réussi, c'est Masterclass, j'aime beaucoup le mode de jeu à la troisième personne. Si seulement je pouvais être payé par, euh, <rire> par Activision avec tous les compliments que je fais, ce serait génial. Mais c'est très sincère, c'est très honnête. Ah je suis mauvais. Je suis, voilà, je suis très sincère à ce niveau-là. J'ai payé 70 balles le jeu, donc euh, j'aurais totalement le droit de critiquer et d'insulter tout, tout ce que je veux. J'ai pas fait attention. Euh, pareil, le système d'atout, c'est quelque chose de nouveau là. Ce que vous voyez en bas, voilà, j'ai. Euh, bon, j'ai pas main l'est. j'ai l'atout le, le, fantôme et tout qui se, en fait, qui se débloque au fur et à mesure de la partie. Euh, et en fait, ça me fait penser à l'atout spécialiste. Mais ça, voilà, là, je veux dire, là, c'est genre, tout le monde est obligatoirement euh, à ce système d'atout. Enfin, c'est juste assez génial. Et puis encore un dernier truc, tout simplement, c'est les séries de points. Les streaks ou les streaks comme on veut. Oh, je voulais me le tuer au pistolet, ça aurait été fun. Voilà, les, les, les séries de points, vous voyez qu'en en bas, enfin, vous voyez à droite, euh, j'utilise des séries de points. Et c'est juste génial, les, skill, les killstreaks, donc ça te pousse à jouer objectif. Alors oui, sur Modern Warfare ou sur d'autres jeux, tu pouvais utiliser des séries de points. Mais pour ça, ça te bouffait un atout. Pour ceux qui voyaient de quoi je parle, tu devais utiliser comme atout. Et surtout, je trouve que c'était pas euh, très euh, méritant. C'est-à-dire qu'en fait, si tu faisais 3 kills, t'obtenais un drone. Mais si tu mettais en série de points, parfois tu pouvais faire 3 kills et t'obtenais pas ton drone. Parce que tu récupérais pas autant de points. Vous voyez ce que je veux dire ou pas c'était un peu what the fuck je trouve alors que là voilà c'est très mérité, c'est très méritant euh, En fonction des kills que tu fais ça revient au même, tu joues objectif ça revient au même Donc en fait tes séries de points tu les as relativement bien quoi en fonction de ce que tu mérites Les plongeons aussi c'est sympa, seul problème c'est qu'on peut pas tirer direct dès que tu as fait une glissade ou un plongeon Ça permet d'ajouter une autre dimension au jeu mais voilà les plongeons là vous voyez je suis un vrai dauphin Et pour se sortir de situation c'est vraiment... vraiment masterclass j'ai vu la texte, je pouvais rien faire. Bon c'est pas la. <rire> c'est pas la meilleure partie que j'ai pu faire. Mais euh, jusqu'ici on s'éclate, on s'amuse et ça fait plaisir. Le jeu est beau évidemment, bon moi je joue en 2K. Je joue en 2K, euh, le jeu est quand même relativement fluide. Et voilà quoi, c'est un petit peu la magie. Euh... La sauce magique beau gosse. Non rien à voir, la magie de Call of Je voulais dire. Là. Bon j'ai pas les meilleurs moves. J'ai pas les meilleurs moves. Mais c'est vrai que c'est aussi cool le fait de faire la glissade et de ne pas pouvoir tirer derrière euh, correctement comme on veut. Je trouve, comme dit, ça rajoute une... Voilà, il faut mieux anticiper. T'as pas à faire le fou rusher comme ça. Et puis t'as de nouveau les moves à l'ancienne. Tu sais, quand tu drop shot ou quand tu tires en sautant. Ça, c'est des moves de l'ancien call of qu que j'ai toujours kiffé, en fait. Et euh, qu'on pouvait plus trop faire parce qu'il y avait tellement de, de glissades et de trucs à faire comme ça. Genre bourrin. C'est absolument terrible. Bon, là, je... Je vais arrêter de me justifier à chaque fois que je meurs hein. Vous voyez un gameplay d'un mec ultra nul euh, C'est des choses qui arrivent Mais en tout cas voilà un petit peu pour cette petite vidéo Vidéo nostalgique de la bêta Puisque bah alors aujourd'hui vous verrez la vidéo La bêta n'est plus mais le jeu sortira fin octobre Donc je sais plus quand Mais en tout cas voilà pour cette petite vidéo détente qui fait toujours plaisir, et puis pour une prochaine vidéo les gars, on va faire le mode à la troisième personne j'aurai le même t-shirt, bien évidemment vous l'aurez compris, mais voilà, vous saurez pourquoi les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, est-ce que vous êtes hype par Call of Modern Warfare 2 je l'espère, en tout cas voilà, niveau 26, ça fait plaisir, plein de bisous, des pouces bleus ciao tout le monde